Bonjour à tous, et puis merci, merci d'être tous présents aujourd'hui pour notre webinaire. Aujourd'hui, le, le sujet est la facilitation graphique. Euh, nous tous, dans nos pratiques, on a la, la, la, la, la volonté de pouvoir communiquer et d'expliquer en fait, aux partis qui sont dans une médiation ben, comment on, on peut avancer dans, dans le processus de médiation et souvent on utilise des supports euh, qui peuvent être des supports euh, euh, soit papier par exemple, un paperboard qu'on va utiliser dans une salle de réunion ou bien euh, ça peut être également euh, des supports plus euh, informatiques comme par exemple Word qu'on peut partager par écran ou bien euh, projeter dans une salle de réunion. Bref, tous ces éléments vont contribuer à, en faire, à faciliter en fait la compréhension d'un problème ou d'un concept à ceux à qui on est en train de le présenter. Et cette présentation, ben, souvent, nécessite des visuels. Et c'est pour ça qu'on a voulu parler aujourd'hui d'une technique qui s'appelle la facilitation graphique et qui permet à une, un auditoire en fait de visualiser par des, des schémas, par des dessins, par du texte. Euh, une, un concept, une idée ou euh, euh, un problème qui peut se poser dans une équipe. Donc je vais laisser euh, la parole à euh, Madame Julie Boivault, qui est facilitatrice pardon, euh, graphique <rire> et qui va euh, qui va euh, nous euh, nous nous présenter un peu ce, ce, ce concept. Ok. Merci Yvan. Merci Yvan, Yvan je te laisse passer la, pré la présentation. J'ai préparé des petits diapos. Oui, alors euh, je vais pr préparer ça. Super. Euh, donc, bonjour, euh, bonjour à, à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, je suis facilitatrice graphique. Et donc, l'idée euh, de cette petite présentation, c'est de... Euh, alors, je vais me... Voilà, ça c'est ma première dépose. Je vais me présenter et ensuite l'idée c'est vraiment d'expliquer euh, la facilitation graphique un peu ce que c'est, comment ça fonctionne et puis euh, d'aller voir euh, à la fin jusqu'à comment on peut l'utiliser en fait dans un processus de médiation euh, ou en tout cas à quelles étapes, à quel moment, comment comment on peut utiliser voilà cet outil-là euh, dans un processus de médiation. Et évidemment il y aura un temps pour les questions après. Si vous avez euh, besoin de précisions, de questions sur certains éléments, euh, n'hésitez surtout pas. Euh, alors, pour euh, démarrer, donc je prends quelques, quelques instants pour me présenter. Donc, je suis Julie Boivin, facilitatrice graphique, donc depuis euh, depuis 2014. Euh, C'est-à-dire que le cœur de mon métier. Euh, ça va être d'accompagner de, des temps collectifs, des conférences, des réunions, en tout cas en, euh, des temps où il y a des, voilà, des groupes qui se rassemblent, qui font émerger de, des idées. Mon travail à moi, c'est de capter en fait, ces idées-là et de les transcrire sur un support visuel, euh, que ce soit des fresques ou des supports ou, ou en numérique, mais en tout cas un support qui va accompagner en fait, la, la réflexion du groupe. Euh, voilà, la facilitation graphique, c'est un outil qui peut euh, qui peut se s'utiliser dans en fait dans tout type de structure que ce soit des entreprises privées, publiques, des associations, des événements. En fait, ce qui est vraiment important, ça va être vraiment la, la posture du facilitateur graphique en, en fonction des euh, voilà des individus, des appétences, des sujets qu'on a. On peut emmener en fait cet outil euh, voilà dans des milieux euh, bah, qui qui là où on a envie en tout cas de l'emmener. Euh, voilà, et voilà, donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de mon métier d'accompagner ces groupes-là. Et j'ai aussi une partie de mon activité qui consiste à, euh, à transmettre en fait ces outils-là, une partie formation, pour euh, ben, voilà transmettre ces outils à des personnes. Alors c'est rarement des gens qui ont envie d'être de devenir euh, facilitateurs graphiques comme ça sur des sur des événements, des choses comme ça, c'est souvent des gens qui ont un métier qui soit consultant, formateur, euh, pourquoi pas médiateur, euh, cest on jamais, et des gens qui ont envie en fait, d'ajouter une corde à leur arc, un outil en fait en plus pour vraiment accompagner un processus de, de communication, quel qu'il soit, que ce soit, bah, comme je disais, voilà, des formateurs ou, euh, ou des médiateurs ou d'autres, mais vraiment d'ajouter euh, une corde à leur arc. Juste un petit mot sur la diapo suivante, euh, sur cette euh, cet cet outil de facilitation graphique d'où ça vient peut-être que alors je ne sais pas si les gens qui qui écoutent cette vidéo aujourd'hui vous en avez déjà entendu parler euh, certains je certains certaines je sais que oui mais les, voilà les autres je ne sais pas donc pour ceux qui connaissent pas euh, c'est une discipline alors moi, j'ai envie de dire qu'on en entend de plus en plus parler. Après, il y a toujours certaines personnes qui découvrent euh, ça complètement euh, aujourd'hui. Euh, en fait, c'est une discipline qui, est, euh, qui a émergé pour la, pro pour la première fois, euh, même si certains disent que la première fois, c'était certainement les peintures rupestres dans les, dans les grottes. Mais en tout cas, dans les temps plutôt modernes, on est sur une discipline qui a émergé dans les années 70 à peu près aux États-Unis, euh, sur la côte ouest des États-Unis. Et en fait, c'est une discipline qui va vraiment de pair avec la ce qu'on appelle la facilitation. En fait, la facilitation, non pas graphique, mais vraiment que facilitation, c'est un peu comme deux choses différentes. La facilitation, elle va… Elle va travailler sur le fait de faire travailler les gens ensemble, euh, réfléchir vraiment à l'architecture plutôt juste, non pas juste balancer des gens dans une salle en leur disant euh, co-construisez quelque chose parce qu'on sait que ça, ça fonctionne mal, mais il y a vraiment des outils en fait pour pour faire vraiment entre guillemets travailler les gens ensemble et la facilitation graphique qui est un, un autre outil en fait, c'est pas les mêmes outils, euh, mais qui vient lui aussi au service de l'intelligence collective. Disons que c'est un outil qui va permettre de voilà d'accompagner la co-construction la réflexion des groupes euh, pour leur permettre d'avancer sur leur chemin et donc la facilitation graphique l'idée ça va être de venir bah, capter chercher des idées euh, et, euh, construites proposées euh, évoquées par le groupe et de les noter en fait sur une grande euh, voilà sur un, sur un support visuel qui soit visible de l'ensemble du groupe euh, sur la petite diapo là que je que j'avais je, proposée la toute première personne alors, est-ce que c'est la toute première En tout cas, c'est vraiment une des grandes figures, un peu comme on pourrait oui. dire le grand-père de la facilitation graphique, c'est David Sibett. C'est vraiment une des premières personnes a commencé à capter en fait dans une réunion ce qu'il a appelé la mémoire visuelle du groupe, le fait de se dire ok euh, voilà ce qui voilà ce qui ressort de telle et telle réunion, donc je vais le prendre en fait sur un support et voir quel impact ça peut avoir du coup sur le groupe dans la réflexion. Ça c'est vraiment un, voilà un, un, un, un pionnier vraiment de la facilitation graphique. Ensuite j'ai noté euh, Tony Buzan. Alors Tony Buzan euh, c'est euh, on est à peu près dans les années 70 Et lui. Peut-être vous avez déjà entendu parler de mind mapping, de carte touristique, carte mentale, ce genre de choses. Euh, on est dans une discipline qui n'est qui est pas exactement de la facilitation graphique, mais qu'on est quand même assez proche dans la mesure où on a là aussi un outil qui va permettre en fait de spatialiser euh, les idées, la pensée, de la structurer visuellement. Euh, on a ensuite le, une autre personne que j'ai nommée qui est Martina Haussmann, la troisième personne où là on est plutôt en Allemagne. En fait, ça c'est l'un des premiers gros pôles européens de facilitation graphique où ils ont développé aujourd'hui des voilà des écoles de formation, beaucoup de matériel, beaucoup de choses par rapport à ça. Euh, et ensuite j'ai nommé encore deux personnes. Il y avait euh, forcément je le vois plus à l'écran donc il disparaît. Merci beaucoup, Yvan. Kelsey Bird qui est euh, une personne, alors peut-être pas des années 70, mais je pense au moins, ça doit faire au moins 20 ans qu'elle est facilitatrice graphique euh, aux États-Unis et qui explore un champ qu'elle qu nomme comme le générative scribing, qui, qui me semble extrêmement intéressant euh, euh, dans la discipline. Et pour un, un grand nom français, le dernier que j'ai mis, c'est Nicolas Gros. Euh, qui, je pense, est clairement parmi un des pionniers français de la facilitation graphique, euh, qui exerce évidemment toujours euh, chez Wild Disney c'est ce qui est sur noté sur sa petite photo. Alors, on est d'accord que nommer ces grands noms-là, c'est aussi assez partial parce que j'en nomme, nomme, euh, nomme cinq là. Euh, il y en a évidemment beaucoup, beaucoup d'autres, mais bon, l'idée là, c'est pas de vous refaire toute une fresque historique avec euh, 150 noms de facilitateurs graphiques, même si évidemment on pourrait en trouver euh, beaucoup d'autres. Mais voilà. Voilà, juste pour dire que c'est une discipline qui, euh, euh, voilà, on, on, on tend à penser qu'elle est récente, mais euh, voilà, ça fait quand même quelques années, euh, de, bah, depuis les années 70, que ça chemine, que ça émerge. Après, on est d'accord, depuis une dizaine d'années, là, là, ça va vraiment euh, croissant. Il y a de plus en, en plus de, de praticiens, de demandes, les, les... ça se diffuse, en fait, vraiment de plus en plus. Euh, plus ça va, plus ça se diffuse. Donc, ça, c'est le petit point un peu... Euh historique de la discipline. Euh, on peut passer à la diapo suivante. Yvan, si c'est OK pour toi. Euh, merci. Et donc, en fait, euh, en un mot, qu'est-ce que c'est en fait, C'est quoi finalement cette fameuse facilitation graphique L'idée, c'est en fait, c'est vraiment un outil qui va permettre de capter les contenus euh, les contenus et les rendre visibles. Vous savez, souvent, on fait des réunions, euh, on se met tous, par exemple, dans une salle et on parle pendant trois heures de, de, de, de tas de choses extrêmement intéressantes. Et euh, on rentre dans la salle, bah, on parle beaucoup. Et quand on ressort, en fait, on ne voit pas. Il s'est passé, évidemment, plein de choses. On a nommé plein de choses. Il y a eu plein de projets. Peut-être, on a même pris des notes sur Word. Mais en fait, dans la salle, physiquement, ça ne se voit pas. Et le fait de, de montrer euh, le processus par lequel on passe euh, ça peut paraître presque anodin de se dire en fait ça sert pas à grand-chose mais ça a un impact énorme en fait sur le groupe et sur la réflexion. Alors après je vais détailler différentes euh, différents cas en fait dans lesquels euh, on peut utiliser la facilitation graphique mais juste pour nommer trois euh, trois un peu raisons de pourquoi en fait pourquoi à quoi ça sert finalement d'aller d'aller noter en fait toutes ces idées là du groupe. Euh, L'une des premières choses qui est vraie quand on capte soit des réunions, soit des conférences, c'est qu'on va capter en fait l'attention des participants de façon euh, plus forte. C'est-à-dire que euh, euh, souvent, vous savez, quand on arrive en réunion, au départ, on est extrêmement concentré, on écoute le sujet. Et puis très vite, on peut penser à une chose, à une autre. Et puis ensuite, on revient, puis on repense à autre chose. Euh, et ça, c'est normal. On est des êtres humains qui, voilà, en <rire> plus de plus en plus, est-on euh, habitués à, à penser à beaucoup de choses et, et à différents sujets sur, sur des temps courts. Euh, et en fait, le fait d'avoir un facilitateur graphique dans une réunion ou dans une conférence, euh, disons que ça va aider les personnes à, à rester focusés sur le sujet dont on parle pendant le temps imparti. C'est-à-dire que, par exemple, si j'assiste à une conférence et que j'entends un conférencier parler et qu'il y a en même temps une personne qui dessine, je vais avoir à la fois l'information auditive, à la fois l'information visuelle. C'est ce qu'on appelle le double codage de l'information. Ce qui fait que mon attention peut rester focusée plus longtemps, en fait, sur le sujet. Et ça fait aussi, euh, disons que, parce qu'on ne pourra pas forcément enlever le, le fait que les gens décrochent, pensent à autre chose, et, et voilà. Mais par contre, au moment où ils veulent revenir, en fait, se reconcentrer sur le sujet, ils ont un support visuel qui va les aider à, à revenir. En fait, plus facilement dans le sujet. Donc, ça, c'est la première chose. Ça permet vraiment de capter l'attention des gens plus fort sur le sujet. La deuxième chose, c'est vraiment un outil de mémorisation. Disons qu'en fait, euh, je redétaillerai les utilisations, mais quand on a terminé une séquence euh, et que vous avez en fait le visuel qui résume par exemple la réunion que vous avez faite, euh, quand. Vous revoyez peut-être trois semaines après, peut-être dix jours après, peut-être parfois un an après. Quand vous revoyez le support, la plupart du temps, vous êtes capable de retracer exactement le chemin. On avait commencé par parler de ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Donc, il y a vraiment un ancrage très, très fort euh, au niveau de la mémorisation. Et quand vous utilisez euh, la facilitation graphique dans une réunion, Imaginons, il y a une réunion qui est en cours, peut-être, je sais pas, dans votre service avec vos collègues et tout ça. Et imaginez, vous avez un facilitateur graphique qui, qui va être là pour capter, en fait, les contenus. La présence du facilitateur graphique euh, va impacter sur la réunion. Alors, en quoi, en fait, on a, vous savez, souvent dans la réunion, euh, on, a des, on peut avoir des profils de gens, par exemple, qui vont être très, très, très à l'aise à l'oral et qui vont et qui vont euh, parler, parler, parler beaucoup parce qu'ils vont être euh, voilà extrêmement à l'aise avec ça et qui vont exprimer une idée, euh, une idée d'une autre façon mais la même idée encore d'une autre et encore d'une autre et encore d'une autre, qui vont en fait occuper le temps par une idée mais qui va toujours être la même et en fait le fait qu'il y ait un facilitateur graphique qui va donc noter l'idée euh, qui est évoquée par la personne disons que si la personne pendant 20 minutes elle parle toujours du même sujet mais de 36 façons différentes le facilitateur graphique forcément il va comme... Peut-être qu'il pourra le mettre un petit peu en valeur, mais au bout d'un moment, il ne va pas noter 50 fois la même chose. Donc, en fait, la personne qui s'exprime va aussi comprendre très vite euh, qu'effectivement, il serait bon de, de passer à, à la chose suivante. Donc, en fait, ça peut venir comme réguler en fait, le, la, la, la, pardon, le, la répartition de la parole. Et à contrario, une personne qui va être beaucoup moins à l'aise à l'oral, parfois, il y a des gens voilà, qui sont moins, moins à l'aise pour, pour évoquer des choses, euh, peuvent dire peut-être... Une phrase, une idée, et cette idée, elle sera inscrite de la même façon sur le support visuel que l'idée de la personne qui aura été beaucoup plus à l'aise à l'oral. Donc ça, ça peut venir en fait réguler les choses. Et par rapport, si je reviens sur la personne qui est extrêmement à l'aise à l'oral et qui peut avoir du mal en fait à lâcher justement la parole, euh, le fait de voir son idée notée sur un support tangible qui se voit en fait dans la salle qui se dit ok euh, même si j'arrête de parler mon idée elle va rester en fait inscrite sur cette fresque là ça souvent ça peut aider aussi à relâcher et à relâcher le la parole et à, à faire circuler la parole donc ça c'est trois éléments, éléments, euh, c'est pas les seuls. On va voir après. Il y a d'autres encore contextes dans lesquels on peut utiliser. Mais globalement, euh, un peu trois points clés, trois, trois entrées sur la facilitation, enfin sur le, sur le pourquoi en fait de la facilitation graphique, euh, surtout dans les conférences et dans les réunions. Et maintenant, je voulais vous montrer euh, parce que finalement, la facilitation graphique. Alors peut-être juste un mot sur. Euh, peut-être vous avez vu passer ou peut-être vous connaissez ou peut-être. Euh, si jamais, je ne sais pas, vous ne connaissiez pas avant le webinaire, et vous avez peut-être regardé sur Google Facilitation Graphique et vous avez dû voilà, taper ça dans Google Images et voir tous ces, tous ces dessins apparaître par Monts et par vos, de toutes les couleurs avec des flèches partout. Euh, c'est effectivement très tentant. Et comme je dis souvent, je ne jette pas la pierre parce que je suis la première en fait, à mettre des, des visuels en fait, sur Internet parce qu'effectivement, c'est joli, il y a un côté... Euh, un côté euh, attirant, attractif, mais il, il me semble vraiment extrêmement important de rappeler, euh, et je vais détailler tout à l'heure pourquoi, qu'en fait la facilitation graphique au-delà des jolis dessins, des belles couleurs et des petites flèches et des choses comme ça, en fait c'est un outil, avant toute chose, un outil qui doit servir à accompagner le processus d'un groupe. Donc si par exemple c'est dans une conférence ça, ça garder en tête de ok quand je, je fais ces visuel là je le fais pour qui pourquoi je le fais qu'est ce que les gens ils vont avoir besoin de retenir quand euh, j'accompagne une réunion c'est ok comment comment un visuel peut être au service de la réflexion euh, du groupe et de et de, de voilà du cheminement de là où ils en sont euh, mais vraiment de garder ça en tête que donc c'est vraiment un outil au service du groupe. Et avant de faire un visuel, de toujours se poser la question pour qui je le fais Pourquoi je le fais Et donc, et donc comment, euh, co voilà, comment mon visuel peut, euh, peut rendre service en fait au groupe Et si ça fait des jolies photos à mettre sur internet, tant mieux, mais que ce soit pas le but en fait de ça. Et ça, c est, c est, on peut avoir tendance à l'oublier à l'heure des réseaux sociaux et tout ça, mais ça me semble vraiment vraiment extrêmement important de, de le rappeler. Euh, dans les diapos suivantes. Je vous, j'avais envie de balayer différents contextes, en fait, dans lesquels on peut utiliser la facilitation graphique. Alors, l'un des premiers. Alors, je le nomme rapidement parce qu'effectivement, c'est un peu le, bah, le, cœur de mon métier, mais c'est pas celui ça qui, vous, qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le scribing. Le scribing, c'est cette capture visuelle en temps réel. C'est-à-dire le facilitateur graphique qui va accompagner une conférence, euh, qui va capter donc le contenu de l'orateur, et puis pourquoi pas les questions des gens s'il y a des questions, et qui va le, voilà, le capter sur une sur un support visuel, sur une grande fresque. Et donc, cette fresque-là va être visible par les gens, et donc capter leur attention, la mémorisation, tout ce que j'ai déjà nommé. Euh, voilà, ça, c'est vraiment la capture visuelle en temps réel. C'est une façon d'utiliser la facilitation graphique. On peut passer à la diapo suivante, si c'est possible ça passe voilà euh, une autre façon d'utiliser la facilitation graphique c'est ce qu'on appelle faire de la modélisation la modélisation, c'est-à-dire que vous avez... Euh, alors, soit vous, par exemple, vous avez un projet sur lequel vous travaillez, soit vous et votre équipe, euh, vous, je sais pas, vous préparez. Euh, imaginons, voilà, vous préparez un gros projet et vous avez besoin d'aller présenter en fait ce gros projet, je sais pas, au Codire ou alors à une autre entreprise ou à des gens ou à vos partenaires ou à que sais-je. En fait, vous pouvez euh, préparer des visuels. Donc, c'est-à-dire que là, il là, n'y a pas du tout de notion de temps réel. Là, on est vraiment sur un... Peut-être vous mettrez trois mois à faire votre visuel, peut-être vous mettrez trois jours, trois heures, peu importe. Mais en tout cas, vous allez prendre le temps, avec les outils de la facilitation graphique, de construire votre visuel, le pourquoi, le comment, le cheminement, où est-ce que vous allez. Et une fois que c'est terminé, vous emmenez votre visuel pour la personne pour qui vous l'avez conçu. OK, bah voilà, mon projet, c'est ça, il y a trois étapes, ça se passe comme ci, comme ci, comme ça. Et vous, et vous portez en fait votre projet pour présenter votre projet. Ça, c'est ce qu'on appelle de la modélisation. On peut passer la diapo suivante. Euh, si elle arrive normalement. Ok, super. La diapo suivante, c'est la co-construction. Imaginons, alors là, je vais passer assez rapidement parce que je ne sais pas si vous êtes vraiment concerné, mais c'est quand vous avez à animer un groupe et vous avez besoin que le groupe construise, co-construise un projet ensemble. Peut-être toute l'équipe de, de votre entreprise, de votre structure, vous avez besoin de construire l'année 2022 qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire quand, qui, pourquoi, comment Vous pouvez très bien placer un support visuel et puis inviter les gens à s'exprimer visuellement. Alors, soit vous avez des gens qui sont extrêmement à l'aise à l'oral, euh, à l'oral pardon, à la, au fait de, de qui vont être extrêmement à l'aise avec le fait de prendre un, un feutre et de noter les choses. Soit vous pouvez préparer des supports, soit des petites cartes, soit des petites euh, des, des petits dessins à, à coller pour euh, voilà, des gens qui ne seraient pas forcément à l'aise en fait, euh, avec ça. Donc ça, c'est un, un outil qui va permettre aux gens de s'exprimer et de collaborer, de co-construire un projet ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle de la co-construction. Et il y a ensuite une, façon, une autre encore façon d'utiliser le visuel, et c'est celle-là qui va beaucoup plus nous intéresser aujourd'hui. Si on peut passer à la diapo suivante, ce serait parfait. Ok. Voilà. Donc, c'est celle que j'avais vraiment envie de, enfin, que j'avais à cœur d'explorer un peu plus en détail aujourd'hui par rapport au, au processus de médiation. Après, bien sûr, c'est dans les questions, vous n'hésitez pas si, voilà, il y a d'autres points que vous, vous voulez éclaircir. Mais c'est, en fait, ce que j'avais envie de détailler, c'est comment on peut, euh, alors, j'ai appelé ça faire une discussion visuelle. Peut-être vous verrez dans, dans, quand je vais expliquer ça, c'est peut-être des choses que parfois vous, on fait intuitivement sans se dire, je fais de la facilitation graphique sans coller vraiment ce gros titre là-dessus, mais on fait un peu par euh, pas, un peu instinctivement. Alors là, j'ai mis sur cette diapo-là simplement des gens qui échangent normalement et en général, quand tout va bien, il <rire> n'y a pas besoin d'en rajouter. On peut passer à la diapo suivante quand on est euh, dans des cas un peu plus conflictuels, euh, souvent, ce qui peut se passer, et ça peut-être vous avez dû, j'imagine, l'expérimenter, peut-être vous avez des termes en médiation que, que voilà, je ne suis pas médiatrice avec je, voilà, donc je ne connais pas tous ces termes-là, mais souvent quand on a des choses difficiles euh, voilà, à exprimer par rapport à un projet, une personne, une idée, enfin voilà, quand il y a des conflits en fait euh, entre les individus. Très souvent, ce qui se passe, c'est que le propos qu'on exprime, la personne en face le prend très souvent pour soi. Euh, et et vice-versa, quand l'autre personne va exprimer son idée, elle, euh, enfin voilà, souvent, on, a, on, on arrive vraiment dans la relation d'individu à individu. Et comme je disais, quand ça se passe bien, pourquoi pas Et par contre, quand c'est conflictuel, ça peut devenir compliqué. Et on peut passer à la diapo suivante. La proposition, en fait, euh, en fait la, la proposition qui consisterait à utiliser la facilitation graphique dans, euh, the, pour accompagner en fait, un échange comme ça qui pourrait être conflictuel, la proposition, pardon, ce serait de placer un support visuel. Alors, on est d'accord que quand je dis support visuel, là, je ne vous demande pas de mettre une fresque dans la salle et de partir faire des envolées de dessins incroyables dessus. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut vraiment être très simplement une feuille A4 que vous avez, euh, voilà, aussi simplement que ça que vous placez en fait sur la table avec les gens, enfin avec vous en tant que médiateur qui accompagnez cette discussion-là, pour inviter. Alors, il y, y a plusieurs options. Soit vous vous sentez d'inviter les gens à gribouiller quelque chose sur le support que vous avez proposé avec un, un stylo basique simple. Enfin euh, voilà. Pour, pour que la personne qui exprime, voilà, pour moi, d'après moi, il y a un problème avec ce projet, c'est ça, ça, ça, de juste gribouiller quelque chose <coughs> sur la feuille et comme ça, de voir euh, la, voilà, que la personne en face puisse pareil réagir. Par rapport à ça, il y a plusieurs choses. Soit vous sentez que les gens que vous accompagnez, c'est OK pour d'aller gribouiller euh, un petit truc vite fait euh, sur, sur, le, sur le papier et dans ce cas là, c'est parfait parce que comme ça, euh, je vous détaillerai dans la diapo juste tout à l'heure, euh, ça va vous permettre de, de comprendre en fait le, le souvent le schéma de pensée qu'il y a derrière. Mais ça, je le détaillerai tout à l'heure. Soit si vous, par exemple, vous sentez que vous avez des, des gens euh, que vous accompagnez où c'est hors de question de prendre le stylo parce qu'il y a des profils de personnes pour des raisons qui leur appartiennent, c'est hors de question de se saisir d'un stylo. OK, donc dans ces cas-là, vous, surtout, vous ne les braquez pas. Euh, vous pouvez, vous, en tant que médiateur… En tant que personne qui accompagne cette discussion-là, c'est vous qui prenez le stylo et vous, vous, par exemple, vous vous demandez, voilà, à cette problématique, est-ce que si je la dessine comme ça, est-ce que ça correspond, en fait, à, à ce que tu imagines, à ce que vous imaginez, à la proposition, à l'idée, je sais pas, à ce qui, à ce qui se passe. Et surtout, surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que si vous, vous, vous, vous commencez, en tout cas, par prendre le stylo pour, pour essayer de comprendre, en fait, ce qui se passe, en fait, dans la tête de la personne, euh... Um... L'idée, c'est surtout pas d'aller faire un beau dessin. Si par mégarde vous êtes sorti des beaux-arts et que vous avez un coup de crayon incroyable, surtout n'allez pas faire un dessin merveilleusement avec des effets de style parce qu'en fait, si vous faites quelque chose de très en tout cas très beau, très fini, très propre, vous pouvez être sûr que les gens en fait, euh, qui sont les protagonistes de la discussion, ils vont se reculer dans leur fauteuil et vont dire « Oh là là là, ok, surtout moi, je ne vais pas là-dessus. » Alors que si vous gribouillez un petit carré avec trois traits et un un coup de crayon rouge pour indiquer je sais pas quoi, les gens, eux, ils n'auront aucun complexe à prendre le stylo et juste gribouiller. Mais ce n'est pas, en fait, pas ça. En fait. Le problème, il n'est pas là, il est là, il est à cet endroit-là. Et donc, dans ce cas, vous avez, vous avez réussi cet amorçage, en fait, de les faire passer via le visuel euh, pour, pour exprimer en fait, les choses. Et. Du coup, à quoi ça sert finalement de les faire passer sur cette feuille-là C'est que, au lieu euh, que leurs échanges se visent vraiment d'individu euh, à individu qui se répondent vraiment de l'un à l'autre, disons qu'en fait, on va ramener les gens les deux sur la feuille et du coup sur le sujet, sur la problématique. En fait, ce qui, ce qui se passe, quand on utilise le visuel comme ça dans des processus de médiation pour l'avoir expérimenté euh, une fois, euh, effectivement, alors moi, j'ai rarement eu l'occasion de le faire, mais ça m'est arrivé une fois d'accompagner une psychologue du travail qui accompagnait un... Un, un gros conflit en fait dans une organisation où il y avait toute une équipe avec des des, des problématiques assez lourdes. Donc la psychologue avait fait voilà tout un processus en amont d'entretien individuel avec différentes personnes et à un moment donné de son processus, elle les avait rassemblées dans une salle et elle m'avait demandé de venir euh, capter en fait ce qui se bah, les, les propos, les idées, enfin d'aller faire comme un scribing, finalement de une capture en direct de cette réunion là de de ok qu'est-ce qui se passe en fait là enfin c'est c'est elle elle L'animait et moi je captais ses contenus. Et en fait, ce qu'on a observé, alors au-delà, euh, ben, voilà, la réunion s'est passée, moi j'ai capté ses contenus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la fin de la séquence, à la fin de la réunion, euh, ben, il y avait donc ce visuel qui donc avait une tangible, je veux dire, on peut le prendre dans les mains, c'est un carton plume, c'est quelque chose qu'on qu soulève, qu'on transporte. Eh bien, moi, on est d'accord, moi, je ne repars pas avec, la facilitatrice graphique, parce que je, voilà, mais c'est toujours un client qui repart avec ça. Et donc là, c'est, euh, ok, déjà, qui repart avec ce visuel Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le visuel est devenu, euh, en fait, a comme incarné l'objet du conflit. Disons qu'il a fallu choisir qui repart avec, ensuite, où est-ce qu'on le range dans le service, où est-ce qu'on le met Et en fait, ce que la psychologue m'a m'a débriefé en fait après coup, plusieurs semaines après, elle m'a dit en fait quand ils sont rentrés ils ont au départ placé euh, le visuel à un endroit, une personne a dit mais c'est hors de question que les gens extérieurs au service le voient donc il faut qu'on le planque, il faut qu'on le mette là, il y a une personne qui l'a planqué derrière la photocopie, enfin, bref. en fait ce, le visuel est, est devenu vraiment l'objet euh, du conflit. Et en fait, euh, voilà, ça c'est un petit exemple, je referme cette parenthèse-là, mais tout ça pour vous dire que dans un processus, euh, par exemple, si vous accompagnez voilà, des personnes qui, qui échangent, rien que, sans parler d'aller faire un scrami, rien que de, de placer en fait une feuille, un support au centre qui va leur permettre de venir déposer, échanger via un, un support externe, ça peut concentrer en fait sur le, sur le sujet et non plus sur la relation d'individu à individu. On peut passer à la diapo suivante, Yvan, si c'est OK voilà. Et une chose qui, euh, qui, qui me semble particulièrement importante et par, particulièrement, euh, qui est vraiment un gros avantage en fait, du visuel, c'est que quand vous demandez aux gens, euh, que ce soit en médiation, mais même complètement ailleurs, par exemple, à, à un individu de parler d'un projet... Euh, quel qu'il soit et en même temps de l'expliquer visuellement. Alors là c'est pareil, il s'agit pas d'aller faire des, des, des, des dessins incroyables, mais vraiment de poser. Ok pour moi il y a ce projet, il y a trois étapes, ça se passe comme ci comme ci comme ça. En fait souvent on se rend compte et c'est ce que j'ai mis sur la diapo, c'est que les personnes elles vont utiliser des mots et par exemple deux personnes peuvent utiliser le même mot, le même propos, le même, la même, le, voilà vraiment le même mot et sauf que chaque personne derrière va imaginer quelque chose et en fait souvent quand on demande ça ça m'arrive régulièrement en formation aux gens de, de demander de, de, de voilà de de visualiser tel processus ou telle chose et en fait on, on voit en fait c'est comme si le visuel, il donnait accès au schéma de pensée de la personne derrière, que ça, le vocabulaire ne permet pas ça. En fait, le vocabulaire, c'est évidemment que c'est très précis, c'est très utile parce qu'on a des mots, sauf qu'en fait, souvent, euh, on se rend compte que les gens ne mettent pas la même chose derrière un même mot, en fait. Et en ça, le visuel me semble... Enfin, est d'après moi extrêmement puissant pour avoir accès justement au schéma de pensée qu'il y, enfin, qu y a derrière chaque individu. Et quand, dans un processus de médiation ou même quand, dans une discussion, on arrive à faire échanger les gens via le visuel, très souvent, dès le départ, on arrive à comprendre tout de suite, OK, mais en fait, moi, ce truc là, je ne le comprenais pas du tout comme ça, mais comme ça. En fait, très souvent, on arrive tout de suite au nœud de se dire OK, en fait, euh, là, ce n'est pas du tout ça que moi, j'imaginais. C'est complètement autre chose et donc de pouvoir les faire les faire euh, bah déjà comprendre qu'en fait ils se sont pas compris, ce qui paraît un détail mais qu'en est pas. Et on peut passer à la diapo suivante. Voilà, euh, bon du coup ma présentation est un peu longue, je suis désolée mais... Euh, voilà. Ensuite, dans les pistes par rapport euh, à la médiation, le visuel peut aussi être un outil pour inventer de nouvelles solutions. Quand on dépose en fait les choses sur un support, euh, ça peut ouvrir parfois d'autres champs, d'autres perspectives pour le voilà, la, la, imaginer, je sais pas, d'autres pistes de solutions. Et j'ai une dernière diapo, alors, qui ouvre un champ un peu vaste, mais je vais essayer vraiment d'être assez concise sur le sujet. Euh, c'est l'utilisation qu'on peut avoir des métaphores visuelles. Alors, je ne sais pas si certains certaines connaissent, pardon, connaissent déjà utilisent déjà ces outils-là. En fait, dans les métaphores visuelles, c'est un champ qui est extrêmement vaste. Donc, je ne vais pas tout tout, tout détailler, mais en deux mots, il euh, y a des métaphores, entre guillemets, très simples qu'on peut utiliser Alors, pour plusieurs choses. J'ai mis là pour fixer des objectifs. Ça peut aussi s'utiliser dans la phase que j'ai nommée juste avant pour imaginer des pistes de solutions. Euh, mais par exemple, là, dans la diablo que j'ai mis, sur le fait de fixer des objectifs, imaginons euh, vous avez voilà accompagné tout un processus et puis peut-être vous avez fixé, euh, je sais pas moi, un plan pour que toute l'année suivante, il se passe telle et telle et telle action. Ou alors, vous, dans votre structure, vous avez fait un plan, euh, voilà, ou peut-être aussi, ça peut être, par exemple pour euh, le, le programme, en fait, de voilà, aujourd'hui, on est là, le conflit, il est là, l'objectif, c'est euh, d'arriver à, à telle étape, et ben, il y a quatre étapes entre deux. En fait, vous pouvez utiliser un, un support comme celui-ci, un chemin, par exemple, pour noter comme un programme, donc soit pour fixer des objectifs post-médiation, soit pour décrire le programme de la médiation, soit pour décrire d'autres choses et tout ça. Euh, les métaphores, il en existe euh, des milliers. <rire> là, celle que… Celle que je vous donne, celle-ci, elle est extrêmement simple et facile à utiliser. Et on peut passer à la dernière diapo, qui est également une métaphore. Euh, cette fois, c'est une métaphore de la métaphore, voilà, d'une montagne. Alors, ça, c'est vraiment… Euh, je vous ai mis deux exemples. Si ce sujet-là vous intéresse, je peux vous donner des ressources bibliographiques sur le sujet. Euh, Celle-ci, c'est euh, pareil, si vous voulez fixer des objectifs. Alors là, évidemment, sur euh, la montagne, on évoque plutôt l'idée d'un projet un peu plus difficile que juste un petit chemin de balade qui, qui se promène. On est plutôt… Voilà, OK, on a un gros challenge pour, euh, ben, je sais pas moi, résoudre le conflit de telle organisation, c'est quoi les étapes Donc après il y a il y a plein de façons soit on peut utiliser cet outil là pour présenter euh, présenter un support, présenter une synthèse, présenter un document, soit on peut utiliser ça pour explorer le champ des possibles ou pareil là encore imaginer des possibilités, des options avec les gens en fait que vous accompagnez en disant enfin euh, voilà, c'est par exemple sur cette montagne, peut-être qu'à un moment il y a un gouffre qui va s'ouvrir et qu'est-ce que ce serait, comment on pourrait le combler, comment on pourrait euh, comment on pourrait euh, apporter des solutions, imaginer des choses euh, voilà, je vais je vais pas, enfin euh, je pense qu'on pourrait en parler pendant à peu près des heures des, des métaphores visuelles, mais je pense que c'est pas c'est pas l'objet. Si jamais vous avez des questions ou si en tout cas si le sujet vous intéresse, je vous, je vous donnerai un, un, voilà, un, un bouquin qui est pas mal sur le sujet, mais ça peut être un un outil assez chouette aussi euh, en voilà pour utiliser la facilitation graphique. Voilà, par rapport à ma petite présentation, je ne sais pas si vous avez des questions ou s'il y a des euh, besoins de précision sur certains éléments. N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas à nous poser oui, des questions. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, euh, j'ai euh, euh, indiqué, euh, on vous a transmis dans le, dans le chat, dans la discussion, un lien pour, euh, déjà un petit sondage qu'on qu qu qu vous a adressé, à tous, dans le, je vous dis dans le chat, dans le fil de discussion. Et la question de ce sondage, c'est est-ce que vous utilisez des supports graphiques lors de vos médiations euh, Donc, ben Sarah peut reposter en fait dans le chat, si vous voulez le, le lien pour voter. Donc, vous avez quelques quelques quelques quelques instants pour pouvoir prendre le temps de voter, de faire connaître votre votre position. Et euh, et comme ça, on pourra, je pourrais vous dire, euh, je vous ferai un retour et je vous montrerai le résultat de ce sondage pour savoir si parmi vous, ben, il y en a beaucoup ou pas beaucoup euh, qui euh, qui utilisent les supports graphiques lors de de, de médiation. Alors moi, euh, ben c'est ça Julie. J'avais une une première euh, une première question euh, pour vous. C'est euh, donc donc j'ai compris hein, que le, le, le but de la facilitation graphique, c'était justement de présenter, d'essayer de trouver euh, des, des, des, des, des manières en fait de pouvoir présenter les difficultés qui opposent des, des parties, par exemple, pour pouvoir justement matérialiser cette difficulté, de la présenter aux parties et d'essayer de, de trouver une solution. Vous avez dit que vous vous n'étiez pas médiatrice. Hein, vous, votre travail, c'est vraiment la facilitation graphique. Donc je suppose que vous intervenez. Dans, dans quel type de alors je vous poserai une question après sur la médiation mais vous intervenez dans quel cadre de, euh, de... est ce que c'est toujours dans des conflits ou c'est ça peut être pour expliquer une une idée vous intervenez dans les entreprises enfin Ouais. Alors, effectivement, euh, moi, de bah voilà, de par mon métier, j'interviens beaucoup dans des contextes. Alors, souvent très institutionnels. C'est vrai que je l'ai pas précisé. En fait, à la base, moi, j'étais formée en aménagement du territoire, donc euh, je connais très bien ces problématiques de gestion, d'aménagement de territoire. Euh, ça a été mes premières années de, de travail. Donc, c'est vrai que comme c'est un sujet que je connais très bien, j'interviens régulièrement sur euh, sur tous ces problèmes sur ces problématiques territoriales, euh, donc beaucoup dans les collectivités, euh, voilà, à tous les niveaux. Après, euh, en fait, souvent, moi, j'interviens quand même, re, souvent dans des conférences, sur des événements, ou euh, parfois des réunions où une entreprise va euh, poser sa vision, vision 2022, euh euh, sur euh, voilà voilà des choses euh, voilà des choses quand même assez institutionnelles après parfois il y a des événements souvent l'un des avantages dans les événements c'est en fait ce qui le besoin c'est que souvent dans un événement il y a plein plein par exemple plein de conférences plein d'ateliers et l'avantage ouais. du facilitateur graphique c'est que ce qu'on essaie de donner c'est vraiment un peu cette vue globale euh, cette vue globale de l'événement euh, et ça c'est euh, une plus-value donc après moi j'interviens dans des contextes extrêmement divers souvent très institutionnels mais euh, mais voilà, plutôt varié et sur des conflits, ça m'est arrivé, voilà, très ponctuellement. <rire> D'accord. D'accord. Euh, Sarah, peut-être avant la fin du sondage, est-ce qu'on a une des questions Est-ce que Oui. Bonjour à tous. Euh, on a une question justement de Dominique qui demande donc quels sont les effets sur une personne qui n'est pas visuelle Qui n'est pas visuelle. Ok. Alors déjà pour donner un... en général, on… On donne un, un chiffre. Alors après, euh, ce chiffre à peu près de dire souvent, on est à 80% de la, la population qui a une, une intelligence visuelle développée. Après, ça ne veut pas dire extrêmement développée, mais en tout cas qui, qui, a, qui a cette capacité de comprendre. Donc quand je sait que la plupart des, des fois, euh, ça parle aux gens. Voilà. Après, bon, effectivement. Euh, ça peut arriver qu'il y ait des gens complètement réfractaires. Euh, s'ils sont complètement réfractaires, dans ce cas, j'ai envie de dire surtout, euh, bah, on ne va pas euh, aller les braquer, c'est vraiment pas le but. Donc, euh, bah, tant pis, <rire> c'est pas grave. Je veux dire, c'est en fait c'est vraiment un outil. Après, euh, l'idée c'est pas d'en faire un outil universel pour tout le temps, tout le monde, partout, tout le temps. Enfin voilà. Euh, si ça, les gens sont pas visuels, et ben, si, en fait, s'ils si accrochent pas, c'est pas grave. Après, il peut y avoir des gens, par exemple, qui vont apprécier euh, que par exemple le médiateur gribouille quelque chose sur une feuille mais la personne ne va pas se sentir elle d'aller euh, dessiner quelque chose ou euh, mais, mais peut apprécier en fait que quelqu'un le fasse pour elle ou après il y a des gens qui vont euh, qui seraient ok pour pour le faire donc après j'ai envie de dire si vous ne sentez pas euh, forcez pas en fait c'est c'est évident que Ok. Euh, Peut-être, Sarah, est-ce que tu as d'autres questions Alors, pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Euh, cependant, les... Donc, euh, bah, les auditeurs, ceux qui nous écoutent en ce moment, sont très intéressés justement par la bibliographie et vos références. Ouais, alors, ce que je peux faire avant de les donner, je vous les montre, comme ça, si vous voulez faire des imprimés écrans. Euh, ça, c'est un. Alors, oups, est-ce que ça va là On le voit Oui, on le voit. On le voit. Ok, oui. super. Ça, ce livre-là, euh, donc si vous voulez faire un imprimé écran, c'est le moment. Hop. Euh, ça, c'est un livre qui est extrêmement euh, pertinent pour expliquer un peu le pourquoi du comment, de la facilitation graphique qui pose vraiment le contexte des différentes utilisations, euh, des différents, euh, voilà, de comment on peut l'utiliser, l'utiliser. C'est Étienne Lappert, l'auteur de ce livre-là, qui est un facilitateur graphique et illustrateur extrêmement, extrêmement talentueux. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, une pépite. Euh, après, on est d'accord que des livres de facilitation graphique, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Donc, je ne vais pas vous sortir toute ma bibliothèque parce que je pense qu'on pourrait y passer la soirée, ce n'est pas l'objectif. Euh, mais voilà, ça, c'est une référence qui est, qui est vraiment chouette. Euh, et une référence, euh, là, plutôt par rapport aux métaphores si, que j'ai nommées à la fin de la présentation, si vous avez envie de, de creuser ce sujet-là, il y a ce livre-là. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, qui s'appelle Bicablo Poster. Alors, par contre, y a en anglais et en allemand, qui donne beaucoup de ressources sur, euh, sur l'utilisation possible des métaphores, si le sujet des métaphores vous intéresse. Bah, très bien. Euh, mais là encore, si, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter hein, et euh, on vous donnera les références par, par par email. on peut vous les adresser... Si, si ça vous intéresse, on, on pourra faire ça bien volontiers. Euh, ce, que, ce que on va pouvoir faire, c'est vous montrer aussi euh, les résultats de notre sondage. Avant de vous les montrer, euh, je vais euh, préparer, préparer la, cette, cette diapo-là. Euh, donc, juste une précision, en fait, vous, euh, géographiquement, vous intervenez où Partout en France ou dans quelle région exactement alors, moi, en fait, moi, je suis basée à Brest, donc au bout du bout de la Bretagne. Euh... Et donc, moi, j'interviens globalement sur le Grand Ouest, à peu près, euh, voilà, je, je pourrais dire jusqu'à Paris, en gros, de... entre Brest et Paris, euh, sur le Grand Ouest. Et si c'est ailleurs en France, après, euh, j'ai des noms de collègues très intéressants à... à recommander pour les gens qui sont ailleurs en France. D'accord, bah, très bien, bah, merci beaucoup. Et puis, alors, le résultat du sondage euh, euh, qu'on a eu euh, avec, euh, avec vos réponses. Donc, je vais vous, vous partager mon écran si ça fonctionne. Comme ça, vous allez pouvoir le visualiser. Donc, voilà, euh, bah, c'est intéressant parce que, en fait, oui. dans, euh, dans euh, notre, euh, notre auditoire, eh bien, vous êtes à 73%. Vous utilisez le. La, la, la, les, super les supports graphiques pardon, lors de vos médiations. Donc, Je suppose que ce sont les médiateurs qui ont, qui ont répondu. Donc euh, bah, écoutez, c'est intéressant. Euh, et euh, d'ailleurs, j'en je, profite pour vous dire qu'on euh, va vous donner un deuxième petit sondage suite à votre, à votre réponse. C'est justement si vous utilisez des supports graphiques, euh, la prochaine question qu'on qu aimerait vous poser, c'est euh, ben justement de savoir quels sont les outils que vous utilisez euh, pour faire ces, euh, euh, ces supports graphiques que vous allez euh, présenter euh, à, vos, euh, à vos médias et à vos parties. Donc, euh, euh, le, la question va être posée dans le chat et puis je vais vous montrer euh, le résultat dès qu'il dès que, dès qu sera en fait disponible. Euh, Est-ce que, Sarah, on a d'autres questions Alors, euh, oui, donc on a Emmanuel en attendant qui, les qui résultats demande du justement soir. à Julie. Ah, vous m'entendez bien Oui, oui, très bien. Ouais. Ok, super. Donc, on a Emmanuel qui demande justement Julie si vous avez un contact sur la Rochelle. Euh, bah, <rire> je vais vous sortir mon carnet d'adresse. Oui. Euh, alors, la Rochelle, précisément, je ne connais pas. Je connais quelqu'un qui est sur Bordeaux. Euh, qui s'appelle Tiana Castelnau, qui est top à Bordeaux. C'est sûrement pas la seule, mais en tout cas, une que je connais. Super. Alors, on a une autre question bah, qui, qui vient d'arriver. Donc, euh, d'Hélène qui nous demande donc, Comment se prépare une médiation déroulée avec le médiateur euh, Alors, moi, je serais. En fait, moi, je serais en peine de, de donner une réponse, entre guillemets, officielle. Après, en fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans la présentation, d'ouvrir plein de pistes de possibles sur euh, préparer un visuel en amont, à possiblement accompagner avec un visuel ou préparer des supports pour après. Euh, après, voilà, comme je disais, moi, je ne suis pas médiatrice, euh, donc je peux pas donner de, comme de mode d'emploi de la médiation. Peut-être, Yvan, vous avez une réponse à apporter par rapport à ça euh, bah, écoutez oui, euh, la, la, de toute façon les, les, les supports graphiques euh, qui, qui sont utilisés dans la médiation, bah, au, au départ de toute façon, on, on utilise beaucoup la, on utilise beaucoup le euh, quand on est en présentiel, on utilise souvent du, du papier hein, ou un tableau blanc. Donc ça va être souvent euh, bah, soit un paperboard qu'on va présenter euh, au, euh, au médier ou bien un, un tableau sur lequel on va écrire. Euh, pourquoi on fait ça souvent euh, bah, C'est pour euh, soit matérialiser les positions des parties et, et euh, également lorsque les séances sont fractionnées, c'est-à-dire que lorsqu'on revient quelquefois euh, plusieurs jours après pour une deuxième séance de médiation, bien là, au moins, ça aura l'avantage en fait de, bah, de de présenter et de rafraîchir la mémoire aux, aux parties et de leur expliquer, ben que <coughs> pardon que euh, à la séance d'avant, on a été rendu à tel point et qu'il reste à traiter tel et tel point. Donc ça, c'est souvent euh, sous forme de liste, hein, de bullet points ou de choses comme ça. On utilise, euh, dans Justicity, on a une interface qui euh, qui est une interface très euh, Word, en fait, c'est vraiment du texte qu'on va euh, taper où on va avoir, euh, pareil, la position de la partie A, position de la partie B, les concessions réciproques, etc. Et on s'en sert, nous, pour en fait, intégrer en fait tout ce qui va être euh, tapé dans ce, ce, cet outil de prise de notes, ça va être capté pour l'intégrer après dans la transaction finale. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à, à ce que vous faites et à, justement à, au fait d'utiliser la, la, la, la facilitation graphique et on, se, on essaie de voir techniquement comment on va pouvoir euh, euh, ou brancher des appareils, hein. je pense par exemple à un iPad qui pourrait être connecté à notre application ou effectivement on pourrait faire le dessin directement sur iPad pour le présenter à l'ensemble des participants. Donc euh, c'est des choses euh, auxquelles on pense, il peut y avoir des, des, des espèces de post-it aussi hein, euh, qu'on peut, euh, qu peut déplacer. Donc euh, toutes ces solutions techniques en fait, euh, euh, sont explorées pour voir comment on peut... Euh, utiliser une autre méthode que le texte pour pour faciliter la médiation et c'est très utile parce que souvent les parties effectivement sont très visuelles. donc le fait de visualiser des, des, des, des comment dire des concepts ou des problèmes etc ça permet d'être beaucoup plus clair pour les parties de d'intégrer beaucoup plus rapidement euh, alors Justement, le deuxième sondage, on n'a pas encore les, vos réponses, donc euh, on attend pour voir si vous avez l'occasion de voter. Ça serait intéressant de savoir, en tout cas pour les 70% là de, de, de, de personnes qui nous regardent, qui euh, utilisent donc la facilitation graphique dans euh, euh, vos médiations, savoir quels outils vous utilisez. C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez comme outil euh, euh, un outil, un paperboard par exemple, ou un tableau blanc tout simplement euh, donc, vous avez, vous avez trois, euh, trois réponses euh, que vous allez avoir dans ce sondage et vous allez pouvoir choisir euh, la réponse que vous, euh, que vous souhaitez. Euh, je vais laisser la parole à Sarah qui a des questions encore. Oui, effectivement. Alors, Julie, on a des questions pour vous. Alors, qui sont les suivantes Donc, pour les métaphores, est-ce que vous les dessinez à l'avance ou pendant alors euh, pour ça il y a en fait il y a il y a plein de possibilités. Euh, plein de possibilités en fait ce qui est hyper important avant tout c'est de d'être de, toujours hyper au clair sur pourquoi vous le faites par exemple si vous le faites pour une phase d'exploration par exemple explorer des solutions, imaginer des solutions ce qui peut se faire soit vous vous sentez par exemple euh, de, de dessiner par exemple sous ben, imaginons si je prends l'exemple de la route là que je vous ai montré peut-être vous êtes à l'aise et vous vous sentez de tracer ça en quelques secondes comme ça sur un paperboard devant les gens, euh, dans ce cas, vous pouvez, vous pouvez le, le, voilà, le faire sur le vif, sur le moment et puis l'écrire, par exemple, euh, avec les gens, avec euh, voilà, les choses comme ça. Si vous ne vous sentez pas de le faire comme ça devant les gens pour x ou y raison, vous pouvez évidemment le préparer en amont. Euh, après, soit peut-être... Si je prends par exemple le contexte où vous, vous je sais pas, peut-être vous avez calé plein de rendez-vous avec des gens et vous voulez leur présenter comme un visuel de, de synthèse de voilà le processus qu'on va traverser ensemble, vous pouvez évidemment le préparer euh, dans votre bureau et le jour J vous l'amener euh, En fait, il y a, y, a, y a vraiment plein, il y, y a pas de bonne réponse. Comme souvent en facilitation graphique, c'est vraiment de trouver la façon la plus appropriée par rapport à l'objectif que vous avez. Si c'est euh, euh, de voilà de présenter un support, dans ce cas, effectivement, ça peut être pas mal de le faire euh, euh, en amont, vous, et qu'ensuite, vous allez le présenter aux gens. Si c'est pour explorer un sujet, imaginer des pistes et des choses comme ça, pourquoi pas euh, y aller carrément, euh, j'ai envie de dire, en live sur le paperboard ou sur un support que vous aurez mis au mur le jour J, en sachant que, euh, ça peut paraître un peu, un peu, enfin je sais pas, pas comment on dit, mais le fait que vous, même si vous êtes pas à l'aise avec le dessin, que vous osiez prendre le marqueur et faire quelque chose de pas parfait, ça va inviter les gens à venir s'exprimer, compléter, détailler. Euh, mais moi je croyais que c'était pas ça, c'était ça. Mais si vous êtes d'accord avec ça, c'est que votre objectif c'est de susciter le, les questionnements, les questionnements des gens, les, les précisions, les choses comme ça. Donc vraiment. Il n'y a, a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est la façon la plus appropriée par rapport à votre objectif, à l'objectif de votre séquence. Très bien. Sarah, est-ce qu'il y a d'autres questions ou euh, pas encore Pour l'instant, pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Bon, écoutez, euh, je vois que le sondage avance. On a déjà des réponses. Alors, je vais, euh, je vais vous... Euh, ça peut encore évoluer selon les, les, les réponses qu'on a. Ça, ça va bouger un petit peu. Mais au moins, c'est intéressant. On va pouvoir euh, discuter un peu, un peu là-dessus. Alors, voilà ce qui, ce qui ressort un peu. Alors, c'est pas mal. On, on a, euh, on a euh, ce qui ressort. En, en, alors, la, la grosseur du texte euh, indique la... La, la, la, le nombre de réponses apportées. Donc, ce qui ressort en premier, euh, on le voit, hein, c'est paperboard, tableau blanc, paperboard, tableau de papier. Mm -hmm. Donc, on reste encore quand même très... Euh, très c'est très traditionnel, hein, c'est-à-dire vraiment, ce sont des, des, des, des supports graphiques classiques. On voit qu'il y a des paperboards en ligne. Euh, on a, euh, en fait, sur le, le, le, le point de vue euh, technologique, on a euh, je vois pour l'instant Paperboard en ligne. On a aussi Dixit. Euh, euh, ouais. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, comme support technologique Pas tellement. Euh, ensuite, il y a des, des, des, des choses un peu plus techniques euh, là-dessus. cercle et lignes, etc. Carte de modération. On a carte émotion, etc. Qu'est-ce que ça vous euh, Qu'est-ce que ça vous euh, Inspire comme réponse, Julie. Eh ben moi en fait je trouve ça, on va, enfin, je vois beaucoup effectivement paperboard, tableau blanc, euh, tableau blanc, paperboard. En fait effectivement ça en fait ça peut paraître un peu simple et basique, mais finalement ça peut aussi être extrêmement efficace en fait euh, d'avoir ça. Après euh, j'ai envie de vous conseiller si vous avez un paperboard, achetez-vous des bons. En fait il y a des feutres qui sont top. Euh, pour éviter ces feutres euh, souvent ou pas ouf et puis de faire des listes de bullet points mais de vraiment imaginer en fait d'avoir des des des bons marqueurs euh, bah, de couleurs enfin il y a des choses chouettes qui existent euh, et puis euh, d'essayer d'éviter de... en fait ce que je veux dire par là c'est que les paperboards on peut vraiment en faire un outil euh, extrêmement puissant alors j'ai envie de dire c'est un peu euh, un peu vu enfin Peut-être je m'emballe un peu en disant ça, mais en fait, avec un paperboard, on peut vraiment euh, faire des choses extrêmement chouettes euh, et très puissantes, en fait, dans un pour accompagner vraiment le processus d'un groupe. Et, euh, et ce sera pas mieux parce qu'on a un iPad et une tablette branchée pas du tout, en fait. Donc, ça peut être très bien, mais pour, si vous l'avez, pourquoi pas, mais un paperboard peut vraiment euh, être parfait pour ça, complètement parfait. Donc là, je vois d'autres... Alors, c'est peut-être plus technique, hein, mais je vois géno... génogramme, je vois euh, représentation systémique. Alors ça, ce sont des termes que je connais absolument pas. Est-ce que est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Carte métaphorique, etc. Qu'est-ce que c'est Alors, moi, je connais pas tout hein, ces okay. outils-là. J'en connais quelques-uns... Euh... En fait souvent euh, je vois aussi noter photo langage alors je vois pas tout tout tout si je me rapproche un peu mais euh, en fait souvent ce qui est, ce qui est pas mal aussi c'est que moi je le conseille souvent c'est en fait c'est des outils qui vont être visuels. Mmh. Euh, mais sans, par exemple, des cartes de photolangage, ça, ça peut être… En fait, des cartes de photolangage, je sais pas si vous voyez ce que c'est, des petites cartes, Petit. euh, type des cartes de, de jeu. enfin euh, voilà, des cartes de jeu avec souvent des dessins dessus. Et alors après, il y a des thématiques, il y a des cartes pour l'univers du travail, des cartes pour l'univers des émotions, des cartes pour l'univers de ceci, de cela. Et en fait, ça, c'est un outil qui est visuel, euh, mais qui va demander aucun engagement, euh, je veux dire, euh, à dessiner de, ni de vous ni des personnes. Donc en fait, un, une, ça peut okay, être une comprends. façon d'intégrer le visuel dans vos échanges sans que qui que ce soit n'ait à dessiner. Et ça, ça peut être euh, pas mal. Mmh. Euh, toujours pareil, en fonction de euh, à quel moment vous l'utilisez, pourquoi vous l'utilisez, pour qui vous l'utilisez et tout ça. Mais, euh, mais effectivement, il y a pléthore d'outils visuels euh, euh, comme ça où qui, qui voilà qui, qui peuvent être utilisés et qui sont extrêmement puissants. Il faut savoir que l'utilisation des cartes de langage, euh, de photo-langage pardon, elles peuvent vraiment amener euh, l'expression d'émotions assez profondes parfois ou de situations assez. Euh, euh, bah, quand c'est joyeux c'est très bien. Quand c'est plus difficile ça peut du coup ça peut tirer des fils aussi délicats quoi. Donc euh, ça reste très puissant aussi. Oui c'est intéressant parce que effectivement euh, même si on d'abord il faut avoir le temps aussi de dessiner. Donc là aussi si ces cartes sont déjà prédessiné, je vais dire, ouais. c'est peut-être aussi ouais. plus rapide et plus facile de pouvoir les, les, les communiquer aux participants. Et euh, ouais. ça, ça, ça peut être une, une, une des techniques euh, utilisées qui peuvent être très pertinentes. Alors, là aussi, dans les, les réponses hein, euh, qu'on a eues, euh, je vois aussi faire dessiner les médias. C'est-à-dire que euh, ouais. là, jusqu'à présent, on a vu... Euh, que ben, le, le, le facilitateur, vous, la facilitatrice graphique, vous allez euh, présenter en fait, et faire le dessin vous-même. Mais est-ce que vous faites intervenir des, des, des, des tiers là-dedans ou pas Alors, euh, effectivement, moi, c'est vrai. Du coup, je n'ai peut-être pas été claire dans ma présentation, mais ce que j'expliquais, c'est qu'il y a vraiment… Euh, par exemple, si vous êtes dans le bureau avec deux personnes qui sont en conflit ou une… enfin, En tout cas, soit effectivement, ça peut être le médiateur qui dessine… Soit, ça, vous pouvez tout à fait inviter les personnes à s'exprimer euh, visuellement en fait sur le support. Et ça, euh, si elles se sentent de le faire, c'est évidemment bienvenu. Parce que comme je disais dans cette diapo, là où j'avais mis les petits carrés bleus, en fait, si la personne euh, exprime, par exemple, euh, d'après vous, la problématique... Est-ce que vous pouvez, par exemple, m'expliquer votre problématique en me faisant un schéma En fait, le fait que la personne fasse un schéma... Ça va permettre au médiateur de comprendre qu'est-ce que cette personne perçoit de la problématique, c'est quoi d'après elle le problème. Et si vous faites euh, dessiner la deuxième personne qui est en conflit, euh, pareil, vous lui demandez, OK, c'est quoi selon vous le problème et faites-moi un schéma, vous allez vous rendre compte que les deux schémas ne sont absolument pas les mêmes. Et donc, c'est OK, commun en fait euh, en fait, pour l'un le problème est là, pour l'autre le problème est là, et donc comment on va les faire se dialoguer et Donc après, comment est-ce qu'on peut les inviter peut-être à dessiner sur euh, sur euh, un, un troisième support Sur OK, comment on pourrait construire euh, bah, une vision commune, puis ensuite explorer les les pistes de solutions Mais évidemment que si vous voilà, si vous vous en sentez, et je dis pas qu'il faut le faire absolument, mais si vous vous sentez euh, d'inviter les gens à à, à faire un schéma sur un, sur un support euh, parfait. Et si, si c'est extrêmement puissant, ça. Donc, là-dessus, là effectivement, je, je, je pense aussi aux cartes mentales. Alors, euh, c'est quelque chose que moi, je connaissais un peu, mais qui était, euh, que j'utilisais pas du tout dans la médiation. Mais simplement, euh, c'est souvent, euh, euh, il y a des petits logiciels comme ça euh, qui, qui permettent de... Euh, de clarifier une idée ou de d'utiliser en fait une une comment dire des supports pour pouvoir euh, faire des ça, ça ressemble un peu plus à des à des à des diagrammes ou des schémas avec des flèches avec ouais. des des liens comme ça ça fait un peu comme une araignée d'idées et où on va pouvoir organiser les idées en, en fonction des de hiérarchies donc ça c'est quelque chose que moi j'utilisais mais absolument pas pour pour une médiation, mais c'est vrai que le fait d'avoir de, de, euh, cet outil-là peut être utile aussi, je pense, dans une, dans une médiation. Mais est-ce que les cartes mentales, c'est pertinent ou pas Alors, disons que les cartes mentales, euh, moi, je les ai beaucoup utilisées, je les utilise encore, mais vraiment pour, euh, c'est ça, de l'organisation d'idées. Par exemple, sur « ok, j'ai un projet, euh, mes différentes étapes, ça va être ça ». Euh, on est d'accord, c'est un outil qui est extrêmement, enfin, extrêmement utile et qui peut être tout à fait approprié. Mais moi, je lui, en fait, comment dire Disons que la carte mentale, euh, je pense qu'elle donnera moins accès, ou de façon moins, moins simple et moins fluide, euh, accès au schéma de pensée de la personne. Disons que si vous demandez à la personne euh, de vous faire un mind map de la problématique avant de comprendre vraiment. Euh, le truc, je pense que ça va être plus compliqué qu'autre chose en fait. Alors que le, si la personne vous dit, ok, euh, le projet, euh, bah, par exemple, va bah, faire un carré avec un trait en disant, ok, bah, lui, il m'embête à cause de sa clôture et euh, tac, tac, tac, on, on dessine ça. En fait, en gribouillant des choses, vous allez tout de suite trouver le nœud alors que le mind map, moi, je l'utiliserai plutôt pour euh, pour euh, organiser des idées, euh, d'accord faire par exemple un plan d'action pour pour un projet ou pour oui, euh, citer ça. des choses mais mais euh, voilà, c'est ça, ça donnera pas en fait accès au en fait disons qu'il va pas vous emmener directement sur le nœud du problème, je pense pas. Okay. Là, je me trompe, mais je pense. Non, non, mais c'est c'est intéressant parce que moi j'utilise c'est Xmind le le, le, le ouais, logiciel que j'utilise euh, mais euh, euh, là aussi alors ça c'est le mind mapping alors, ensuite il y a des, des des des tableaux interactifs donc ça il y en a beaucoup en ce moment sur euh, sur internet alors ça se développe beaucoup ces solutions technologiques parce que euh, bah, on est tous bah, comme ici euh, sur euh, sur Zoom sur euh, des, des réunions un peu euh, virtuelles hein, aujourd'hui. Euh, nous chez Justicity, on fait justement beaucoup de médiation avec la totalité de médiation en ligne, donc euh, uniquement par euh, par visioconférence. Et donc on a on cherche effectivement des outils euh, euh, qui nous permettent de, de de de de communiquer efficacement avec les parties et euh, surtout des outils visuels. Et euh, ouais. il y a beaucoup de logiciels de collaboratifs. De collaboration, pour l'instant, c'est pour les employés, hein, juste pour organiser des réunions, etc. Euh, alors, j'en ai quelques-uns en tête. Je vois Jamboard, euh, qui est un logiciel qu'on utilise, qui est un logiciel de Google, euh, qui est pas mal, qui est un, un logiciel qui permet d'organiser des idées par post-it et, et de décrire, de faire des dessins. Et c'est collaboratif. C'est-à-dire que là aussi, cette solution technologique est pas mal parce que euh, bah, sur un paperboard, c'est vrai que quand on est en physique, bah, il faut quand même se lever, il faut aller au tableau, il faut dessiner, etc. Là, ça reste tout le monde peut intervenir en même temps, un peu comme le sondage que je vous ai montré, hein, où on, on, on a euh, bah, tous ces mots qui interviennent instantanément de tous ceux qui ont pu répondre au sondage. Donc là encore, on, peut, on, on a ces outils euh, un peu collaboratifs et où on a le résultat, la visualisation en direct. Donc, ça aussi, ouais. quelquefois, ça peut être pas mal. Alors, je ne sais pas si vous, vous connaissez des, des, des logiciels que vous utilisez ou que vous pouvez nous recommander. Ou... Alors, je me rappelle en avoir utilisé un, mais j'avoue que, que… Alors, moi, je sais qu'en numérique, ce que je fais, c'est que je dessine sur l'iPad et je le branche, en fait, euh, sur les réunions, sur Zoom ou sur euh, Teams ou sur euh, peu importe les réunions. Euh, mais par contre, il n'y a pas ce… Disons que c'était pas... En fait, moi, voilà, je l'ai fait dans des cas de, de capture visuelle en direct. Donc, donc, moi, je captais et à la fin, je leur ai montré la synthèse visuelle. Euh, des cas où, où il faudrait, en fait, inviter les personnes à s'exprimer visuellement. Euh, je sais qu'il existe des outils, mais là, comme ça, je suis incapable de retrouver le nom des outils. Mais je sais qu'il y en a. Et effectivement, ça, ça me semble un outil top en ligne d'avoir un tableau partagé où les gens peuvent compléter... Euh, euh, dessiner, placer des items, je sais que ça existe comme ça, où on peut placer des petits personnages mmh. ou des idées ou des mots ou des, des choses comme ça. Et ça, effectivement, dans le cadre de médiation ou de, ou de, voilà, de, de discussion en ligne, de co-construction euh, en ligne, ça peut être tout à fait pertinent, bien sûr. sûr. Oui, je pense aussi à un, un, un logiciel qui, qui se développe, quand on intègre d'ailleurs dans, dans, dans les réunions Zoom, dans les réunions Teams, etc., qui s'appelle Klaxoon aussi. Oui, oui. Euh, qui est, et, et alors tous ces outils en fait j'ai l'impression qu'il y a une pour l'instant c'est très expérimental tout ça parce qu'en fait ce sont des, des, des, des éditeurs de logiciels qui essaient de trouver des solutions collaboratives au, à nos réunions virtuelles et euh, dans ce ces réunions virtuelles, on a aussi maintenant de l'enseignement à distance. Donc il y a beaucoup d'outils que les enseignants, les professeurs, euh, doivent utiliser pour euh, permettre aux élèves d'interagir, euh, etc. Et, et ces outils qui sont dédiés à, souvent à l'enseignement, je pense qu'on peut essayer de s'en approprier certains, nous en tant que médiateurs, pour justement essayer d'interagir de, de, de, avec, avec les médias pour leur offrir des outils collaboratifs. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est vrai que dans l'enseignement, euh, ouais, ouais, effectivement, ils ont, ils ont pas mal d'outils et ça peut être effectivement tout à fait approprié de, de réutiliser ces outils-là. Oui, ouais, clairement, c'est ouais, sûr. Euh, Sarah, avant de terminer, est-ce qu'on a encore des questions euh, ou, euh, ou elles ont toutes été posées et est, Tout est clair. On ne t'entend pas. Vous m'entendez Oui, ça y est. Ouais. Super. On a une dernière question donc, euh, de Claude donc, qui demande « Qu'est-ce qu'un blason en matière de facilitation graphique » Qu'est-ce qu'un blason Oui. Ah, bonne okay. question. <rire> Alors, je sais pas. Euh, pas forcément la référence. Moi, je pense qu'il y a dans les outils de l'intelligence collective, il y a un outil qui s'appelle « Dessiner un blason euh, ». Je ne sais pas si c'est référence à ça. Et… On va dire que oui. Si c'est autre chose, n'hésitez pas à le noter dans le chat parce que je ne sais pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'un blason bah, Disons que le, le blason, c'est, enfin, euh, moi dans le contexte où je le connais, c'est que on demande aux personnes, euh, quand, souvent dans des réunions où les gens se connaissent pas, euh, de, de dessiner leur blason en fait en introduction de la journée. Donc les personnes mettent euh, des couleurs, leurs mots, leurs mot, leur trucs et tout ça. Et ensuite, on affiche le mur des blasons. Euh, et on affiche le mur des blasons. Euh, souvent, ça permet de découvrir les gens sous une autre facette, un peu de même. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'un blason facilitation graphique bah, j'ai envie de dire, il n'y a même pas besoin de facilitation graphique pour faire un blason. Vous pouvez très bien noter des mots, des choses. Il n'y a, a, a, a pas de souci. Après, l'exercice le, le, des blasons, c'est clairement un outil de facilitation euh, de l'intelligence collective vraiment pour, ça, c'est un, un outil qu'on utilise beaucoup en introduction des réunions pour créer du lien, en fait, entre les personnes qui souvent ne se connaissent pas. Donc ça, ça fait appel à l'intelligence collective vraiment du, du groupe. Ben très bien, mais écoutez, euh, ça fait maintenant une heure qu'on discute, donc c'est un sujet passionnant. On pourrait encore euh, en parler pendant très très longtemps, euh, mais ouais. écoutez, je pense qu'on on, on va arrêter là s'il n'y si a pas d'autres questions. Euh, Sarah, merci beaucoup de nous avoir retransmis les les les questions de de de nos auditeurs aujourd'hui. Et puis euh, Julie, ben merci beaucoup pour toutes ces euh, toutes cette présentation et cette cette ces informations qui euh, Vont intéresser non seulement tous les professionnels parce que il euh, n'y a pas que simplement dans le cadre de la médiation qu'on peut l'utiliser, mais je sais qu'il y a beaucoup de, de médiateurs et de médiatrices qui nous regardent, qui sont avocats, avocates et qui peuvent, dans le cadre de leur métier aussi, utiliser euh, la facilitation graphique ben pour expliquer un concept juridique, expliquer un montage de société, des contrats qui souvent sont très euh, durs à expliquer à des non-juristes. Et c'est vrai que ça peut contribuer à tout ce mouvement-là qu'on appelle à la fois l'accès à la justice pour tout le monde, le legal design. Enfin, il y a plein de mouvements en ce moment qui essayent de, de, de, de, de simplifier en fait le langage juridique très technique. Et je trouve que c'est une, une très bonne chose. et La facilitation graphique y contribue grandement. Donc, merci, merci beaucoup, Julie. Merci. Et à très bientôt. Oui. Et euh, ben écoutez, euh, euh, merci à vous tous, et puis euh, merci d'être euh, encore une fois présent. Et puis je vous dis à, à très bientôt pour un, un nouveau webinaire de Justice City. On vous tiendra informé. À très bientôt.